Alors, pourquoi faut-il faire de son couple la priorité? Parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas ça en priorité, là. et ça demande pourquoi ça ne marche pas. Oui. Alors, la première des choses... Alors, ça, ça, ça va intéresser tout le monde. Je pense que vraiment, c'est universel. C'est que toutes les études démontrent que si votre couple va bien, vous êtes, vous êtes en bonne santé. Et vous allez vivre plus vieux. Oui! C'est ça, hein? Exactement! C'est prouvé que si on est en couple, on vit plus vieux, on a moins couple de... Couple heureux. Couple heureux, oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a moins de maladies. Il y a euh, un taux de mortalité euh, vraiment moins important euh, précoce euh, que dans les couples qui sont euh, mal dans leur peau ou des gens célibataires mal dans leur peau. Il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils le veulent. Mmh, ils sont très heureux. Oui. C'est un choix. En revanche, des couples qui ne sont pas bien ensemble et qui sont dans les dissensions, toutes les études démontrent qu'il y a des maladies cardiovasculaires, qu'il y a du stress, qu'il y a du cortisol et qu'il y a des décès prématurés. C'est démontré. Donc, numéro 1, pourquoi est-ce qu'il faut bien en couple pour la... Santé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois que, euh, au lieu de faire la liste de tout ce qui ne va pas, on peut aussi faire une liste de tout ce qui va et en faire des projets communs. Je crois que les, les couples qui, qui font de cela une, une, une priorité sont des couples qui, euh, qui ont des enfants beaucoup plus équilibrés. Mmh. À partir du moment où toi et moi, on est équilibrés, où notre couple est bien, c'est terminé. Les enfants vont le ressentir instantanément. Et vous savez quoi Un enfant à l'âge de 2 de ans, même s'il est incapable de, de comprendre est capable de ressentir si les parents s'entendent bien ensemble. Ah oui, ça, je et ça va impacter sa psychologie, mm -hmm. ses émotions. On va avoir des enfants qui vont parfois avoir des problèmes de, euh, pour être propre et, et tu, tu vois enlever la couche, etc. Et bien ça, souvent, et, et de plus en plus les gens, les, les experts le voient, on réalise que des enfants perçoivent des énergies négatives alors qu'ils ils savent à peine parler. Mm.